Bonjour à toi cher spectateur. Don Juan de Serge Boson. Et eh ben je dois avouer que sur le papier, c'est typiquement le genre de projet de cinéma que j'aime bien parce que c'est une relecture d'un classique, parce que le casting est très alléchant, parce que j'aime bien ce qu'a fait Serge Boson par le passé. C'est pas toujours parfait mais il y a de l'idée. Donc j'avoue que tout ça mélangé sur ce long-métrage, ça pouvait donner lieu à quelque chose de très intéressant. Le résumé pour faire simple, Laurent est un acteur en pleine répétition pour la pièce Don Juan, mais surtout en pleine remise en question depuis que Julie l'a quitté sans prévenir le jour de leur mariage. Mais au cours de ces répétitions, l'actrice principale face à lui va être remplacée par une partenaire surprenante. Bah. Je suis pas convaincu par le long-métrage de Serge Boson. Il y a de l'idée indéniablement, il y a une envie de cinéma, il y a une envie de jouer avec un certain mythe, une certaine idée d'ailleurs qu'on peut avoir du cinéma, que ce soit par le biais d'une certaine figure, de la posture d'un personnage, de jouer avec l'époque, de faire en sorte de, de faire évoluer le mythe par rapport à l'époque dans laquelle on est. Ça, c'est indéniable, mais je trouve qu'avec Madame Hyde, eh ben Boson avait réussi à rendre ça plus clair, plus intelligent et plus juste au sein d'une œuvre de cinéma qui allait mieux avec le personnage qu'il souhaitait mettre en forme. Là, ici... On sent que c'est une ère qui se veut être, comme beaucoup de gens l'ont décrit, dans l'ère post-MeToo. Dans cette idée que voilà, on est face à un personnage qui clairement incarne une certaine forme de patriarcat très à l'ancienne, trop à l'ancienne, et qu'avec le temps, cette forme doit évoluer, doit se remettre en question, doit se poser les bonnes questions, et doit se dire comment je dois évoluer par rapport à l'époque dans laquelle je suis. Ça c'est très intéressant. Mais je trouve que Boson est tellement accroché à l'idée qu'il se fait de Don Juan, que du coup il n'arrive pas à parfaitement emmener le personnage dans la bonne direction. Qu'on se retrouve face à un objet de cinéma qui d'un point de vue cinématographique et d'un point de vue vraiment septième art est assez intéressant mais d'un point de vue narratif et dramatique est souvent laborieux, pompeux, difficile d'accès et assez maladroit dans ce qu'il cherche à mettre en forme. Se réapproprier un classique est une chose complexe pour un auteur, surtout quand celui-ci veut lui donner un nouveau sens, une nouvelle interprétation, une nouvelle logique par rapport à une époque, où traité, comme d'habitude, le classique en question pourrait perdre de son sens et de sa puissance. Serge Bozon nous offre une interprétation surprenante du personnage de Molière pour une œuvre maladroite est assez étrange, par des aspects de mise en scène, mais surtout d'une mise en abîme souvent trop poussive et excessive dans son ton, faisant complètement perdre pied au spectateur pour laisser un goût d'inachevé et de maladroit à la fin d'une œuvre excentrique, mais rarement jouissive. En termes d'écriture, le film est donc écrit, comme d'habitude, par Serge Boson et Axel Repert, les deux faisant un duo plutôt efficace depuis maintenant de nombreuses années, et donc adapté en grande majorité de l'œuvre de Molière, qui est ici emmené dans une direction qui se veut être beaucoup plus métaphysique, que l'œuvre de base, c'est-à-dire que là où l'œuvre de Molière est une véritable réflexion autour de l'amour et de ce qu'un homme peut ressentir face à une femme et face à ce qu'il ressent en tant que sentiment, ici on est vraiment dans une espèce de mise en abîme plus ou moins fine en fait de ce qu'est le personnage de Don Juan lorsque l'on est acteur. Parce que le film, s'il s'inspire de l'œuvre de Molière, est également une mise en scène de l'œuvre de Molière. À partir de là, le travail de Rupert et de Boson est avant tout de jouer avec cette idée que l'on se fait du personnage et surtout de ce que le cinéma peut faire de ce type de personnage. Ce qui peut encore une fois être une idée assez intéressante dans un certain contexte et permettre au personnage d'être étoffé, d'avoir une certaine profondeur, d'avoir plus ou moins d'ambivalence par rapport au regard que les auteurs vont porter. Ça peut être encore une fois très intéressant, mais je trouve qu'ici, ça n'est que factuel. Et je vous renvoie à la fantastique critique qui est disponible des cahiers du cinéma, qui est l'exemple parfait de ce que ce type de long-métrage va inspirer à beaucoup de critiques de cinéma, c'est-à-dire des grandes élancées dramatiques qui vont essayer de mettre en perspective une pseudo-poésie de l'humain face à l'acting, de l'auteur face à l'acteur, de plein de choses comme ça, mais au final c'est assez vain. Et c'est ça le problème face à ce type d'objet, c'est-à-dire que même si l'idée peut être intéressante et qu'on se laisse charmer durant les premières minutes et qu'on se dit « Oh, il y a une jolie métaphore, une certaine réflexion, une certaine idée du cinéma et du théâtre qui est mise en perspective. » Mais rapidement, en tant que spectateur, eh ben, on trouve le temps long et on se dit que cette perspective, elle est quand même très frêle. Robert et Bozon veulent emmener dans cette narration, cette mise en perspective de l'acteur face au personnage d'un homme surnommé Don Juan qui se retrouve face à une interprétation du personnage dans la position de l'homme se révélant face à un reflet qu'il a toujours cherché à éviter mais qu'il ne peut ici soustraire à sa personne. C'est est intéressant mais ne peut tenir une narration de long métrage de bout en bout, face à une conception du cinéma qui devient un peu trop symbolique et rarement dramatique, laissant alors dans la bouche du spectateur une impression de bâclé, une sensation de vide, comme si le tout ce qui se mettait en place devant nous n'avait jamais vraiment de base pour se tenir. En termes de mise en scène, on déjà j'aime bien le mélange des genres qu'offre Serge Bozon ici. Bozon, ça a toujours été un cinéaste qui aime bien à la fois jouer avec une certaine idée de cinéma pour ensuite faire en sorte d'emmener le spectateur dans une autre direction très opposée. Je trouve, encore une fois, et je prends l'exemple que j'ai déjà évoqué sur la chaîne, mais Madame Hyde est le très bel exemple de ça. C'est un film qui pense emmener le spectateur dans une certaine direction et qui va jouer avec certains codes pour justement se permettre de divertir le spectateur et de le pousser à réfléchir par rapport à l'image que l'on se serait fait du personnage et finalement ce qu'il est face à une toile de cinéma. Ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a cette envie de la part de Boson, de convoquer à la fois le genre de la comédie musicale, de la comédie, de la satire, du drame, de la romance. Donc il y a plein de choses qui sont convoquées. Et indéniablement, ça se ressent au sein de la mise en scène de boson. Il y a cette envie de vouloir mixer les genres, de ne pas emmener le spectateur sur les sentiers battus et de faire en sorte que justement, il soit poussé un petit peu dans un retranchement. Et c'est cette partie-là que je trouve très intéressante. Mais il ne faut pas se voir la face derrière. Il n'y a pas grand-chose de plus. Le rythme est très bâtard. Le film est lent. Il dure 1h40. On a l'impression qu'il dure plus de 2h. Les personnages sont souvent emmenés dans une direction où c'est un peu répétitif, leur rapport. Et donc du coup, en termes de mise en scène, il n'y a pas de réinvention. Il y a des instants qui sont plutôt effet miroir et qui rendent bien. Il y a notamment des scènes qui ont une vraie logique par rapport à la continuité du personnage. Mais à aucun moment je trouve qu'il y a de vraies flamboyances. Il y a ce format, qui est très atypique, mais qui encore une fois n'a pas une réelle symbolique par rapport à ce que Boson voudra amener derrière. Et ça le problème, c'est que c'est beaucoup de poussière dans les yeux... Et que derrière, j'ai l'impression que Boson est un peu limité dans ce qu'il cherche à retranscrire par rapport au personnage de Donjon et par rapport à l'image qu'il se fait de lui derrière sa caméra. Boson est un cinéaste qui cherche à jouer avec les attentes. Comme souvent d'ailleurs dans son geste d'auteur, où le cinéaste ne souhaite pas simplement construire un ensemble graphique représentatif, mais plutôt un tout jouant avec les artifices du cinéma pour les malmener et malmener le spectateur avec. Au fond, son œuvre est à cette image-là. L'image d'un ensemble malmené par un cinéaste qui veut bien faire les choses, mais qui ne parvient jamais à emporter son sujet dans la meilleure direction possible, construisant un tout qui se tient, avec du rythme et un certain jeu entre les genres, mais qui ne donne pas l'impression de former encore une fois un tout cohérent et logique. En termes de casting, bon déjà je trouve que Taharaim est très bon. Taha n'a plus rien à prouver, c'est un immense acteur, même un excellent acteur, il est capable de beaucoup de choses, et ici il est encore une fois excellent. Dans les rôles plus secondaires, j'ai envie de citer Alain Chamfort et Damien Chapelle, que j'ai trouvé tous les deux excellents, qui ont vraiment de très belles performances, de très beaux personnages, qu'ils emmènent vraiment dans la meilleure direction possible. On peut citer aussi Jenny Beth, qui est plutôt pas mal, mais il faut bien avouer que si Taha Rahim emporte le film, ça n'est pas lui que j'ai eu envie de retenir. Il y a une actrice en face de lui, qui est flamboyante, et qui illumine le long métrage. Si Raim est bon, il faut bien avouer à mes yeux en tout cas que c'est Virginie Efira qui ressort comme le joyau de jeu et d'interprétation d'un métrage, dont elle ressort comme la flamme essentielle et vive d'un sujet qu'elle maîtrise. Au bout du compte, ben, Juan est pas à la hauteur de ce que j'attendais. Et en même temps, j'attendais pas forcément grand chose. J'attendais juste de la part de Boson une certaine idée du mythe, ou du classique, qui soit réinterprétée. Il y a cette idée, mais derrière, il n'y a pas grand chose de plus. Et c'est le gros problème. Derrière, c'est air de films qui se voudraient extrêmement novateurs, qui se voudraient réinventeurs entre guillemets du mythe, qui, qui voudraient jouer avec nos attentes par rapport de celui-ci, et eh bien il n'y a pas grand chose de plus. C'est un film qui remplit son cahier des charges, mais qui à aucun moment ne prend plus de risques que ça, et qui presque derrière des faux airs de cinéma d'auteur est parfois un peu pédant. Et c'est ça en fait qui m'a le plus déstabilisé et presque déçu, malgré des très belles performances d'acteurs. Mais donc voilà, dans le genre de Charge Boson, malheureusement, bah, je vous conseille pas plus que ça d'aller voir le film. Pour autant, j'aurais pas envie de vous déconseiller de le voir. C'est un film où je vous laisse le choix. Peut-être que vous allez aimer, peut-être que vous allez détester. Vous verrez bien, ça sera à vous de me le dire. A plus